Bonjour tout le monde. En fin de semaine, ma famille se joindra aux millions de chrétiens au pays et à travers le monde à l'occasion de Pâques. Cette fête célèbre la résurrection de Jésus-Christ et les valeurs fondamentales du pardon et du renouveau. C'est aussi une fête remplie de joie et d'espoir et une opportunité pour se rassembler. Habituellement, on va à l'église, les enfants participent à une chasse aux œufs et on partage un repas avec nos familles et nos amis. Je sais que pour plusieurs Canadiens, ce ne sera pas facile de célébrer Pâques sans leurs proches, mais on doit le faire pour le bien de tous les Canadiens. Le message d'amour et de compassion de Jésus n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Pensons à nos travailleurs de la santé et ceux des services essentiels qui sont en première ligne tous les jours pour nous garder en sécurité. La meilleure façon de montrer notre amour pour nos concitoyens est de faire des sacrifices pour protéger leur santé. Pour eux, restons à la maison. Sophie et moi souhaitons une joyeuse fête de Pâques à tous ceux qui célèbrent. Prenez soin de vous.